Donc nous prions à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis et nous allons prier un chapelet des mystères douloureux sur le thème Jésus, témoin de la vérité, nous donne la force pour témoigner. Donc il y a une petite introduction. Je suis né et suis venu en ce monde à la seule fin de rendre témoignage à la vérité compte est de la vérité, écoute ma voix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » Seigneur, nous prions ce chapelet dans ta divine volonté, immerge-nous dans ta divine volonté, convertis toutes les âmes dans ta divine volonté, délivre toutes les âmes du purgatoire dans ta divine volonté, donne la paix au monde dans ta divine volonté, donne la paix à l'Ukraine, convertis les cœurs de Vladimir Poutine, d'Emmanuel Macron, de Joe Biden,